Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre, un lapin venir au loin et frappera lui. « Sœur, sœur, ouvre-moi ou le chasseur me tuera !» Lapin, lapin, entrez et viens, me serrez la main